J'ai transmis au gouvernement des directives claires et fermes en attendant dans l'immédiat tout est fait pour accompagner les familles des victimes dans leur deuil et héberger les personnes potentiellement en danger dans les plus brefs délais. J'y veille personnellement. Un poste du président de la République sur sa page Facebook après s'être rendu au PK8 où une famille de 8 personnes avait trouvé la mort des suites d'un éboulement. Elles sont 126 familles recensées comme personnes potentiellement en danger. Sur ces 126, seules 6 ont pour l'instant été relogées au grand désarroi des autres qui se sentent laissées pour compte. Qu'en est-il de nous Se posent-elles des questions Ces dernières qui pour l'instant dorment sur un œil craignant un probable drame et inquiète pour leur vie et celle de leur progéniture en cette période pluvieuse. Tu vois le danger Tu vois le danger ici Le lomir Non papa, il me dit mais moi, mais là, le danger là, il me plaît. Je me réveille, je touche ceux qui sont dans l'autre chambre là. Je que ceux qui sont ici. on euh, parle où Je dis, venez, venez, on se cacher là-bas là au fond. Venez, on se cacher là-bas. Parce que ici, là, tout ça, c'est le mur de la terre. Si il va commencer à écraser ici, peut-être si Dieu donne la grâce, on peut fuir par le côté-là. Ici, au bas, Aïe chambre, Aïe une chambre. Il chambre. Chambre. chambre. Il y a quatre chambres. Vieux, même ici, mon fils. C'est ici. Ici là, ça va d'abord commencé à me casser le, le, le, le, le mur là. Je, bon, on a rendu le mur là. Mais après le boule le malade ne fait que continue pas. Ne fait que continue. Continue. C'est un C'est le côté là que je fouillé. On vient, on reste là debout. Parce que la pente d'ici n'est pas beaucoup, quand même méchant. Mais ça là, toutes les chambres là, si ça fait trois, heures de temps que ça ne fait que pleuvoir. Mais le sommeil, avec la vieillesse yes, papa, quand je me réveille le me matin, c'est Dieu qui nous garde. Je me réveille le me matin bien fatigué avec le sommeil. Avec le sommeil, est la fin. Maintenant, je vais ma ga gagner maintenant, la force pour aller chercher un peu à manger comme L'eau creuse, on ne veut plus rester ici. L'eau creuse, on rentre dans, dans les maisons. On est là stressé, la nuit on ne dort pas. On est là vraiment éveillé avec les enfants. On est de réveiller les enfants que maintenant on va rester au salon. On est là assis. Jusqu'à ce que la pluie se termine, c'est là dont on s'endort. Mais dire que quand il peut qu'on va rester en dom, c'est faux, il n'y a pas, on ne dort pas. On est là stressé jusque-là depuis qu'on a perdu les voisins en bas, là-bas. Ils ont fait le recensement, ils ont fait le tour. Bon, maintenant, ils attendent qu'il ait une autre tragédie pour revenir. Et qu'on donne encore six maison Ou bien, c'est maintenant qu'il faut les reloger. On va savoir justement. Parce que tous les intérêts ne peuvent que tomber tous les jours. Tous les jours, les jours. Ces familles disent n'avoir d'autre choix que de vivre dans ces endroits à risque. Car leurs conditions de vie étant précaires. Ça fait plus de 23 ans que je suis ici. Voilà comme j'habite là. là je veux aller louer, je ne travaille plus. Je suis vraiment... Il y a eu une crise économique en 2009. Quand le président prend le pouvoir, Roger Gabon m'est il Donc là, je me dépends peu les bricoles de 20 pas. Vous voyez comment c'est la situation. Tu sais, les calamités naturelles, on ne peut pas s'attendre à okay. ça. ça voilà. Est-ce qu'on On ne peut, peut pas s'attendre à une calamité. naturelle. En habitant ici, on croyait qu'on était sécurité. Mais Malheureusement, le gaz arrive. Donc voilà, nous sommes maintenant sous le risque. Est-ce qu'on ne peut pas prévoir ce que la nature nous réserve, réserve L'État a une part de responsabilité. La population n'est pas... Éduqué. Le cadastre, je ne sais pas ce qu'il fait, il y a les ingénieurs au cadastre, mais quand on voit, là, là quand on regarde par le, notre terrain, c'est une disposition en feuillet, il y a une roche en feuillet, ça se comprend bien, donc il y a ce qu'on appelle, c'est même pas l'éboulement, c'est un glissement, parce que l'éboulement le, le c'est ce qu'on appelle le, le, le séisme, on ne peut pas parler, du, ici c'est le glissement. Vous voyez bien, il y a la roche qui est là. Donc les gens construisent sur une terre morte et quand bien même la plus vivante est plus que la roche. Mais comme chacun n'a pas assez de moyens, un terrain compte vend à 200 000, mais tu, tu sautes sur l'occasion. Le président de la République, Ali Bongo Ndimba, a récemment reçu les habitants de cette zone à haut risque du PK8 réunis en collectif. Toutefois, ces habitants attendent beaucoup du numéro 1 gabonais et espèrent, là, qu'il ne s'agisse pas encore d'une promesse sans lendemain. Les promesses ont été faites depuis déjà, euh, on va dire, 7 ou 6 ans. Enfin, C'est pas la première fois, de l'autre côté. Il y a, il y a, il y a eu des familles allées déjà, après celui Il y a eu des familles qui étaient tout à fait. Ils sont arrivés, ils ont promis, ils n'ont rien fait. C'est cette fois-ci seulement qu'ils ont pu donner quand même 6 maisons. Oh, les parents là-bas. Apparemment, eux, et après, eux, ils ont été déménagés, on n'a pas vu. On ne sait pas, pas s'il est pas. Ils sont partis. Plus de nouvelles. D'où Certaines personnes de la famille, de cette famille, étaient obligées de revenir, commencer à croire que résonne leur a dit non. C'est plus la peine. Parce que si c'est tombé une fois, ça n'a pas tombé deux fois. Là, ça arrive ici aujourd'hui. Ça arrive maintenant aujourd'hui. Le président est arrivé ici à tout ça. Oui. Il était à l'intérieur. Moi, gentiment, lui-même. Il a reçu la famille il pleurait. Euh, Madame, Madame, Madame Ali elle a parlé, la présidente Sylvie a parlé. On a pris, on a entendu, on a écouté. D'où aujourd'hui, on se rend compte que les promesses ont été faites. Ok. Pour il, y a six, il y a six familles par exemple qui ne peuvent plus parler parce qu'elles sont maintenant logées. Tranquille. Elles sont ça. Le reste. Le reste. J'en a ça que tout ça. C'est en train fait, de tomber de partout. Hein. On ne dort pas au pardon, papa président, On ne dort pas. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est le m'assonge. Non, on ne dort pas. On a maintenant peur qu'on ne on, on, on, on nous voit plus dans les paquets, comme on a vu les paquets des autres. Pardon, pardon le chef. Pardon papa. Ici là, non. Il faut que tout le monde quitte. Quand il peut rentre dans la maison, le petit, l'enfant qui dort dans l'autre chambre là-bas, il est trempé d'eau. L’eau l’arrose même le visage. Oui. Le rose est mal au visage, donc là on est dépassé, on veut partir d'ici, on ne veut plus rester ici, là. Et On attend que l'État, ils ont dit, d'abord c'était les six qui ont eu les maisons, après c'est nous parce qu'on a déjà le Donc on attend. Selon l'avis d'observateurs avisés, l'impatience des sinistrés pourrait s'expliquer, étant attendu qu'au Gabon l'aide apportée à, à une minorité, soit 4,116% des sinistrés du pk 8, donne pour acquis les autorités gouvernementales qui, de manière triomphale, dirait avoir apporté des solutions à la population, pourtant resté à majorité en marge.